Salut la fraîche Aujourd'hui nous parlons des blocages. Le blocage est l'action d'un patineur occasionnant une gêne pour un patineur adverse. Un mouvement qui empêche un patineur de passer, même sans contact physique, est un blocage. Un blocage est considéré légal s'il intervient après le coup de sifflet de début de jam par un patineur qui se déplace dans le sens antihoraire dans les limites du trac. Si un patineur contre-bloque son action est considérée comme un blocage. L'initiateur du blocage est toujours responsable de la légalité du blocage. Un contact avec un coéquipier n'est pas un blocage. Les patineurs n'ont pas le droit de bloquer s'ils sont immobiles, mais il est possible de bloquer un patineur qui est immobile ou qui se déplace dans le sens horaire. Le contact entre les patineurs est réglementé, mais nous verrons ça dans un épisode dédié. En attendant, Chaussez vos patins et foncez sur la piste, on se retrouve pour une prochaine vidéo.